Ok, on est le 22 janvier aujourd'hui, euh, 2018, donc j'ai fait un enregistrement euh, concernant, euh, c'est pour rejoindre la juge Sylvie euh, euh, Marcotte qui était au dossier de M. Poulain et euh, à l'époque où elle était dans, au cabinet en question parce que mon annuaire judiciaire date de 2012, donc elle était dans ce cabinet d'avocat-là. Ils vont sans doute euh, lui faire le message parce que ce qui est arrivé, c'est que euh, vous allez voir à la fin, euh, ils ont tout simplement coupé. Ils n'ont pas dit euh, « si vous êtes satisfait de votre message, euh, euh, vous pouvez l'expédier, donc automatiquement peser sur le 1 en mode urgence » ou quoi que ce soit. Non, ils ont coupé carrément. C'est parce qu'ils entendaient ce que je disais et là, ben, c'est certain qu'ils vont sans doute faire le message à Sylvie Marcotte. Donc, on commence immédiatement là-dessus. Euh, attends un petit peu. Voilà. Bonjour tout le monde. Là, euh, je vais téléphoner euh, à la juge Sylvie Marcotte de la Cour du Québec dans le dossier de Daniel Poulain au numéro de dossier 200 61 208 955 177 pour euh, l'audition la, de la cour euh, euh, qui a eu lieu le, en 2017, le 11e mois du 30e jour. Donc, le numéro de téléphone de la juge Marc Marcotte, de la juge Sylvie Marcotte, c'est 819-778-7864. C'est au poste 221. Je vais vérifier parce que... C'est vraiment le 8-1-9. Donc, euh, je commence immédiatement. 8-1-9-7-7-8-7-8-6-4. Ça, c'est ma pancarte quand je me suis... Le Blanc Donaldson, welcome to Le Blanc Donaldson, to continue in English, press 9. Vous connaissez le numéro de poste de la personne que vous désirez rejoindre, composez-le maintenant. Pour notre réflexe, oh. c'est poste 200 millions. Pourtant, c'est pas la cour. Bienvenue chez Le Blanc Donaldson, welcome to Le Blanc Donaldson, to continue in English, press 9. Vous connaissez le numéro de poste de la personne que vous désirez rejoindre, composez-le maintenant.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 faites en pas, vous allez m'entendre. Ils vont essayer de me prendre. Pour nos Richard Leblanc, composez-le Pour de Maître Leblanc, Sabine composez-le 210. Pour maître Chantal Donaldson, composez-le 218. Pour son adjoint, composez-le 222. Pour Maître René Boissonneau, composé le 217. Pour Maître Guy Laporte, le 220. Pour Maître Sophia Gadez, le 230. Pour Maître Contran et Barrette, composé le 228. Pour Maître Yann-Julien Chouinard, composé le 216. Pour l'adjointe de Maître Chouinard, Mélanie Legros, composé le 214. que ça répondra pas. Bonjour, ça revient rejoindre la boîte vocale d'Alexandra Dragitchou, adjointe de Maître Richard Leblanc. Laissez votre message après le père de sonore. Bonne journée. Oui, euh, c'est Jacques antoine Écoutez, euh, c'est certain que j'ai peut-être euh, un vieil annuaire. Euh, C'était pour rejoindre euh, le juge Madame Sylvie Marcotte euh, au poste 221 là, de la Cour du Québec. Donc, euh, c'est ça, pour, pour moi, là, mon annuaire judiciaire est peut-être désuet. Euh, elle était à vos bureaux. C'est pour le dossier 200-61-208-955-177. Et euh, c'est pour tout simplement euh, avoir son courriel de façon à ce que je puisse me faire rembourser la fameuse procuration, euh, les minutes notariées, numéro 17L233-00096, qui a été... Euh, au qui a été tout simplement supprimé dans ce dossier euh, que je viens de vous nommer actuellement, qui a été supprimé par euh, la juge Mme Sylvie Marcotte le, en 2017, le 11e mois du 30e jour. C'est un dossier concernant l'autorité des marchés financiers. Et l'article 128 de la loi sur le barreau du Québec a tout simplement euh, supprimé euh, le fameux, euh, les fameuses minutes notarié, et cette procuration-là a coûté 1713 Donc, je veux me faire rembourser euh, du Conseil de la magistrature euh, cette euh, procuration-là, et là, ben, je vais verrai avec la Chambre des notaires si eux acceptent que cette procuration-là, qui force l'application de l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, euh, a sa valeur parce que cette procuration-là, rédigée par le cabinet Brunet-Dufour, La Jeunesse et Associés, euh, est fondée sur les lois et sur les jugements. Mais on sait qu'à l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, euh, la définition du mot « loi », c'est ceci. « Loi » comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, il n'y a pas de loi ici au Québec. Et l'article 3 du code de procédure pénale donne au, le pouvoir absolu souverain un droit de veto absolu à tous les juges au-dessus de toutes les lois au-dessus du Parlement du Canada au-dessus du Parlement du Québec et ça c'est depuis le chapitre 53 de l'arrêté en conseil de 1897 du Québec donc écoutez, c'est certain que euh, si euh, la juge est capable de rendre un jugement comme ça, tous les juges ont justement cette autorité absolue par l'article 128 de la loi du Barreau du Québec de tout simplement supprimer euh, la représentation. Merci Au revoir. Merci. Voilà. Donc Voyons, vous... vous savez que la juge Sidney euh, Marcotte, là, là j'ai téléphoné au bureau, au cabinet, euh, lequel cabinet, elle faisait partie euh, au poste 221, si ma mémoire est bonne là. donc euh, c'est certain que je vais euh, aller en recouvrement contre le conseil de la magistrature et là on s'aperçoit de ce qui se passe et vous savez, vous avez vu vous-même qu'ils m'ont coupé la ligne, là. dans le fond ils ont coupé donc ça, ça veut dire que des gens qui écoutaient ce que je disais et euh, ils ne voulaient pas en entendre plus que ça là. donc ils ont coupé carrément donc, c'est des gens qui entendaient ce que je leur disais. Donc, là, je rends ça public. À tantôt. Merci. Là, je vais tout simplement vous en vous expédier un autre message là, euh, qui fait suite à celui-là, mais qui est avant celui-là. Écoutez bien ça. Euh, là, je vais téléphoner M. Marc Samson-Avocat il a été nommé avocat en 1988, il est membre du barreau du Québec. Actuellement, il est au Conseil du Trésor du Québec pour représenter le registre des entreprises de revenus Québec. Plus précisément, il est le directeur général des politiques de marché public, au secrétariat du Conseil du Trésor du Québec. Il est présentement à l'UPAC, du Conseil du Trésor. Si vous connaissez le numéro de poste de la personne que vous voulez joindre, composez-le maintenant. Voyez-vous, j'ai l'impression qu'il est encore là. J'ai signalé le zéro. Pendant que je transfère votre appel. Secrétariat du Conseil du Trésor, bonjour. Oui, bonjour. Ça serait pour communiquer avec M. Marc Sanson. Qui est justement au Conseil du Trésor. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir de communiquer avec ce monsieur-là et avoir son courrier électronique aussi si c'est possible? Est-ce J'ai pas personne de ce nom au Conseil du Trésor, monsieur. Euh, pourtant, euh, il était au Conseil du Trésor, euh, il, était avocat, il est avocat, il est au registrat des entreprises de l'avenue Québec, puis il est à la direction. Euh, des politiques, si vous voulez, c est à la direction. Euh, C'est directeur général des politiques des marchés publics. Là, je vais regarder au niveau du gouvernement. Euh, 500, 500. Il est euh, au, justement au registre des entreprises du Québec, il est administrateur au registre des entreprises du Québec. Donc, ah. Donc ici, c'est écrit avocat Marc Samson depuis 1988, directeur général des politiques de marché public et administrateur au registre des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Oui, et, écoutez, monsieur oui. Samson, maintenant, il est au ministère du Transport, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. OK. C'est bon parce qu'il qu fait partie du parc... Euh, monsieur Marc Sanson. Est-ce que vous avez son nom? Malheureusement, je n'ai pas son nom. <rire> ben, parce que c'est pas grave, là. Pourvu que si y a un. Non, il n'y a aucun problème. Moi, pourvu qu'il occupe la même poste, euh, c'est ça qui est important dans le fond. Il était au marché public, vous me dites. Oui, voilà. Il était euh, directeur hein, euh, des politiques. Donc, ici, euh, on me donne directeur général des politiques de marché public. Au 875 Grande Grand Allée S. Il oui, mais secteur bien. 300, deuxième étage. Vous êtes à cette adresse-là, c'est de trouver oui. la personne qui l'a remplacée. Euh, oui, il n'y a pas de problème, là. écoutez, je suis patient, je ne suis pas pressé. Là. Parce que tout, toutes les directions même ont changé de nom. Donc, euh, on avait ça le sous-secrétariat aux infrastructures publiques, euh, les marchés publics. Un petit peu. Moi, juste, pourvu que j'ai un nom, il n'y a pas de problème. Secrétariat... Non. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il est enregistré ici et euh, pourtant les renseignements datent de 2018-01-19. Euh, et puis euh, la, les mises à jour, euh, ils, sont à, ils sont à jour, comme on dit, au registre des entreprises. C'est direction générale de l'encadrement des contrats publics. Ah, c'est possible aussi. Ça, c'est peut-être parce qu'il change de nom, comme vous dites. Donc, ça, c'est très possible. Euh, parce qu'il est toujours enregistré au bureau du registre des entreprises. Euh, euh, de Revenu Québec. Et il est lui-même euh, l'administrateur. C'est le seul administrateur du registraire des entreprises de Revenu Québec. Euh, regardez, je vais vous transférer l'adjointe administrative okay. au, au sous-secrétariat au marché public. Okay. Elle euh, probablement qu'elle pourra vous diriger pour, vers la bonne personne mieux que moi. Mais vous êtes bien aimé, madame. Je vous remercie. Je transfère à Madame Louise Giguère, un instant. Merci. Oui, euh, écoutez, euh, c'est pour avoir euh, le courriel de M. Sanson, euh, M. Max Sanson, euh, qui était euh, à la direction euh, générale. un petit peu. Oui, M. Sanson ne travaille plus ici. Euh, euh, qui l'a remplacé Est-ce qu'il y a moyen d'avoir le nom Oui, juste un moment, je vérifie. Je vous remercie. Écoutez, que je pourrais avoir le nom, est au même poste. Oui, monsieur? oui. Ce serait Monsieur Robert Villeneuve qui le remplace. Robert. Villeneuve. Ok. Est-ce que vous savez depuis quelle date Depuis quelle date Un moment, s'il vous plaît. Je m'excuse. C'est parce que je suis curieux, mais euh, c'est parce qu'il est toujours enregistré au bureau du registre des entreprises du Québec comme étant l'administrateur. Oui. Ils n'ont pas changé, euh, Monsieur. Le nom de Monsieur Samson n'a pas été changé. Ça n'a pas été changé. Non, c'est ça. OK. Un instant, je vais m'informer. Je vous remercie. Donc, ça, ça veut dire qu'il est toujours au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. C'est pas compliqué. Et euh, j'ai un document dans lequel il fait partie euh, de l'UPAC. Euh, dans le, le, la section euh, de l'éthique pour l'unité permanente anticorruption. Donc, et il est au département des transports, c'est certain, c'est là que le gouvernement euh, dépense le plus d'argent et c'est là qu'il y, euh, qu y a le plus de contrats de collusion et de corruption euh, dans l'attribution la, dans des contrats par les municipalités et tout ça. Donc, euh, il était au Conseil du Trésor et ils ont dit on ne peut pas communiquer avec ce numéro-là. Vous vous en souvenez tantôt? C'est ce qu'ils ont dit. Donc, ça veut dire qu'il est toujours là. Et quand on m'a dit qu'il n'était plus là puis qu'il avait été remplacé par moi... Oui? Ça fait depuis février 2017. Ah, c'est tout récent? Oui, ça fait récent. C'est 2017. Euh, là, vous voulez euh, communiquer avec M. Villeneuve ou... Euh... Euh, ben écoutez, euh, j'aimerais communiquer avec M. Samson, c'est certain, parce qu'il est toujours euh, enregistré comme administrateur. C'est le seul administrateur au bureau du registre des entreprises de revenu Québec. Donc, euh, mais si je pouvais avoir, euh, si vous pouvez me donner le courrier électronique de M. Villeneuve et de M. Sanson, seulement ça, ça serait suffisant. Là. Je ne l'ai pas M. Sanson, parce qu'il travaille plus ici. Ok, mais de celui de M. Villeneuve, si c'est possible oui, ce serait robert.villeneuve. OK, robert.villeneuve, oui. En commercial. Oui. SCT. E. S, S comme Sylvie. Oui. T comme Carole. T comme Thérèse. Oui, STT, oui. SCT.gouv. G-O-U-V. .qc.ca. C'est bien ça. Je vous remercie beaucoup. D'accord, merci, bonjour. Au revoir. Écoute, écoutez, il y a tout le temps au Conseil du Trésor, là. Il ne faut pas se leurrer, il est toujours au Conseil du Trésor. Samson est toujours enregistré au bureau du de registreur des entreprises du Québec comme étant l'administrateur. Euh, il occupait euh, le poste euh, qui est maintenant occupé par M. Robert Villeneuve, qui occupe euh, aussi, euh, comment je peux dire, donc, euh, il se trouve être le directeur général des politiques de marché public au secrétariat du Conseil du Trésor. Donc, euh, M. Villeneuve, euh, je vais regarder tout simplement, vérifier quelque chose... Vous savez, j'ai le courriel de M. Marc Samson. Je, pourrais être certain. je lui ai déjà expédié des documents. Il ah. sait qui je suis. C'est pas je... d'hier que j'ai son courriel. Euh... Il sait qui je suis. J'étais pas obligé ma de ma le dire. Mère. Puis à cette époque-là, il a jamais répondu à mes documents comme le gouvernement ne répond, répond rarement à mes documents, parce que c'est irréfragable. Donc, ils ne peuvent pas aller contre ce que je déclare. Donc, euh, je ne sais pas quelle fonction il exerce, mais je sais qu'il occupe quand même ce poste-là. Je vais faire une recherche, mais il n'est pas enregistré ici. Euh. D'après ce que je peux voir, il n'est pas enregistré au barreau du Québec, mais euh, il peut être avocat quand même. Je vais faire une recherche plus exhaustive là-dessus et puis je pourrais vous revenir là-dessus. C'est que c'est le département actuellement qui s'occupe de la fameuse Sûreté à l'article 1 euh, du code civil, euh, à l'article 1 euh, de, du code de la charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et euh, c'est lui qui s'occupe aussi de tous les, les, les registres au bureau du registraire des entreprises du Québec. Dans le sens où, euh, vous savez que l'Assemblée nationale, qui a été euh, euh, créée en 1968, ben, au bureau du Registre des entreprises du Québec, ils disent bien que l'Assemblée nationale existe depuis 1867, c'est complètement faux. C'est l'Assemblée législative, en vertu des articles 70 à 80, 71 à 80, de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, qui n'a jamais été amendé, donc, le Québec actuellement, à l'instant où je vous parle, est toujours composé de l'Assemblée législative, du Conseil législatif et du lieutenant-gouverneur. Le Conseil législatif a été aboli en 1968 et, et euh, ils ont remplacé l'Assemblée législative de, de 1867 par l'Assemblée nationale du Québec. Ensuite, ils ont adopté la loi de l'Assemblée nationale du Québec, la loi A23.1, en 1982. Et l'article 15 de la loi de l'Assemblée nationale oblige les candidats élus ici au Parlement de Québec, qui n'est pas censé être un Parlement, oblige les candidats élus au Parlement de Québec de respecter la Constitution du Québec. Et la Constitution du Québec a été adoptée en an 2000 euh, à partir de la loi sur la clarté référendaire. Et ça se trouve être la loi du Québec, la loi rlrq 2000, chapitre E20.2, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec. Donc, depuis l'an 2000, le Québec, c'est un pays, euh, mais il n'est pas reconnu euh, par ses gouvernants ici, donc par ses députés, par ses ministres. Il n'est pas reconnu non plus par les juges, par les avocats. Et n'oubliez pas que les juges ici au Québec, par l'article 3 du Code de procédure, possède euh, pleine autorité et ils sont complètement souverains sur toutes les lois, sur toute l'Assemblée nationale, sur toutes les politiques, les lois, les règlements. Ils ont un pouvoir absolu de faire ce qu'ils veulent sans aucune autre autorité, que ce soit parlementaire, que ce soit législative, que ce soit quoi que ce soit. Les juges peuvent faire n'importe quoi. Et vous allez le remarquer si vous allez euh, au bureau du registre des entreprises du Québec et que vous exigez d'avoir le numéro d'enregistrement, de, le NEC, qu'on appelle, de autorité publique. Autorité publique, c'est un nom de domaine. Il n'y en a rien qu'un comme ça. Et imaginez-vous qu'autorité publique a 15 numéros d'inscription d'entreprises, sous le même nom de domaine, enregistré au bureau du registre des entreprises du Québec. Et il n'y a pas d'administrateur là-dedans, il n'y a absolument rien, mais ils sont tous, ces numéros-là, toutes ces entreprises-là sont toutes en vigueur. Et demandez-vous pas où vont vos taxes et vos impôts. Et euh, je sais qu'en lisant les documents, ça se trouve être le ministère de la Santé publique euh, du Québec qui se trouve... Euh, à être, je pense la plus grosse, le, le plus gros instrument euh, économique euh, pour euh, l'Assemblée nationale et pour le Québec, c'est le système de santé publique euh, dans lequel justement on fait des coupures à pu finir, alors que vous n'êtes pas reconnu comme être humain et euh, vous savez que votre ADN est une carte d'identité, mais il est attribué à votre personnalité juridique inanimée et intemporelle. Moi, ma carte, la personnalité juridique qu'on m'a confiée, c'est Jacques Normandin, avec le patronyme normandin 231-249-525. Et vous savez qu'un patronyme, ça n'existe pas. Le patronyme est né pour tout le monde ici au Canada, et même ailleurs. Il est né le 23 août 1794, 1700. 1794 par la loi 6 du Sultidore de l'an 2. Donc, euh, à partir de là, c'est certain que euh, ça rejoint les articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 2001. Parce que l'origine du Code civil a été supprimée par la loi fédérale chapitre 4 en 2001 et le Code civil, la Common Law, n'existe plus au Québec depuis justement euh, ce chapitre 4, loi fédérale de l'an 2001. Là-dessus, euh, on se laisse et je vous tiens au courant euh, d'autres informations. À bientôt. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 438-390-6246. Et euh, vous pouvez aussi aller sur mon courriel Jacques-Antoine-Normandin17. Tout écrit ensemble avec le chiffre 17. Jacques, ça s'écrit J-A-C-Q-U-E-S. N'oubliez pas le C ni le S à la fin. Et euh gmail.com Donc, euh, Jacques-Antoine-Normandin17-gmail.com Merci beaucoup. Bonne journée.